Salut l'internaute, c'est Jamil et j'ai une super bonne affaire pour toi aujourd'hui. Oui, tu le sais, ce vendredi, c'est le Black Friday qu'on attend tous avec impatience. Hein, et je suis, rien que pour toi, allé faire quelques repérages en ville avant le déluge de consommateurs attendu ce week-end. Hein. Ne me remercie pas. Non, profite. Profite. Bonjour. Bonjour, je voudrais le café le plus cher que vous ayez en fait. Je veux me sentir vivant. Je suis dans mon élément. J'adore. Mais c'est quoi le toffinette C'est une euh, noisette caramélisée. Ah. Merveilleux. Vous êtes prêts à fond pour le vendredi noir C'est le vendredi noir, vendredi prochain. T'es au camp Non. Tu sais ce que c'est Et vous avez quel modèle La Apple 6. Ah oui, c'est déjà super vieux ça mais Là en ce moment j'ai le SE mais là je suis en pleine réflexion pour. Euh... Le dernier. Non pas. Ah c'est parce que t'as pas les moyens de l'acheter le ouais, voir. Mais si sais jamais sais tu les avais. Oui. Sans hésitation. Sans... On se marre bien quand même, non Dans ce monde de fous.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 Tu viens charger ton téléphone en magasin Ok, malin Est-ce que vous pensez que la surconsommation est compatible avec l'écologie Non, ça pas... va. Non, ça pas... va. Non, pas du tout. Je te dis le mot écologie, mais même à toi, tu me réponds quoi Écologie ouais, On est chez Apple. Ah, bah ça veut dire quoi écologie Ouais, je trie, euh, je trie les déchets. Euh... Enfin, voilà. voilà. Là, c'est le Black Friday en ce moment. Est-ce que ça, c'est compatible avec euh, le défi climatique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 eh bien voilà, j'espère que ça te donné envie. Hein. <rire> D'ailleurs, prépare-toi à en découdre avec encore plus de clients qu'en 2018, puisqu'en 2019, on en annonce 4,1% de plus qu'en l'année dernière, hein, prêt à dépenser près de 6 milliards d'euros en un week-end. Ça va être sympa. Bon, pour être quand même sérieux deux minutes, le Black Friday nous est arrivé tout droit des Etats-Unis seulement en 2013 en France. Et n'est qu'une orgie commerciale de plus entre les soldes et Noël et autres fêtes commerciales dans l'année pour nous faire cracher toujours plus d'argent afin de sauver le soldat éternel capitalisme. Oui, c'était une question politique, hein, ça ne change pas. Oublions alors totalement que tout ce système repose sur des ressources naturelles limitées qui arrivent d'ailleurs à expiration. Et puis après, que ce soit pour fabriquer ton jean préféré en solde, pour nourrir et transformer un bœuf en steak, pour alimenter d'essence les camions qui viendront chaque matin recharger les rayons de ton supermarché de quartier, ou alors pour aller dénicher de l'uranium au Kazakhstan, afin qu'on puisse faire tourner en France les centrales nucléaires qui te permettront de recharger ton téléphone portable et de regarder cette vidéo sur YouTube, tout notre monde moderne repose sur le simple accès au pétrole bon marché qui se raréfie et qui a une fin. Doit-on alors attendre la pénurie totale et catastrophique de demain pour comprendre trop tard qu'il fallait arrêter le gaspillage hier, c'est-à-dire aujourd'hui Pour être honnête, moi je, je ne sais pas en fait, hein, je n'ai pas fait de grandes écoles, de grandes études, mais, mais, mais il me semble tomber sous le sens quand même que nier les limites de la nature et ne pas écouter les scientifiques qui nous alertent, ça me semble être un très mauvais calcul pour l'avenir. Enfin, je, je dis ça, <rire> je dis rien, ah, voilà. Voilà. Non, j'ai rien d'autre à dire, cette fois, c'est tout pour moi. Ah si, tiens, peut-être deux trois autres choses. Saluons ces quelques 200 marques, hein, c'est un début, qui boycottent le Black Friday, par exemple. Je te mets le lien de l'article en description. Ou encore, une recommandation, hein, même si un peu badante, hein, mais bon, c'est des amis et c'est surtout très très bien réalisé. L'effondrement. Une série de ouf totalement filmée en plan séquence, c'est-à-dire en temps réel, avec une seule caméra et sans aucune coupure ni montage. Un exploit technique à souligner donc. Retrouve là aussi les liens sous la vidéo. Allez, force et courage les amis, hein, on se retrouve comme d'hab sur les actions et les manifs. Hein, et puis ici, bien sûr, parce que j'ai encore mille choses à te dire. Ciao Il coûte 10 francs, ça vous intéresse pas, je bois pas de café. Ah bah ouais, vous avez bien raison. J'ai pris un café Starbucks, je n'aime pas du tout, il coûte 10 francs, je vous l'offre, c'est un cadeau de Noël. J'en veux pas, merci, j'ai assez <rire> mangé. non. T'aimes pas quoi. non plus T'as bien fait <rire> Salut. Salut Merci Personne n'en veut de ce caca à 10 balles Personne Je me suis fait eu